Salut, avant de te laisser avec la vidéo, je voudrais prendre une minute pour te dire que j'ai fait un clinique sur le hooky front qui est un front 3 qui fit comme un front 4. Ça te permet de jouer avec un linebacker supplémentaire sur le jeu et c'est très bien quand tu manques de D-line, de poids sur la ligne. Maintenant, je te laisse avec John et on reparle de ça à la fin de la vidéo. Alors, quand on regarde ces configurations ici, hein. Donc, dans, dans ma position à moi, je sais par exemple que je ne peux pas avoir de speed option de mon côté, d'accord Parce que le running back est, il est à l'opposé de moi. Je sais que je n'ai pas de responsabilité sur la passe parce qu'on met le safety sur le running back. Maintenant, si. Euh, juste avant le snap, il fait il... switch, d'accord Sauf si près snap il switch le running back de côté. Si le quarterback dit non, non, non, je veux le running back de l'autre côté, non. avec le numéro 17, dans ce cas-là, on n'allait pas échanger de côté, d'accord Non. Donc, euh, c'est là que c'est important de comprendre l'alignement. Euh, c'est moi qui place le safety dans le sens où euh, je, vois le, je vois le setup, d'accord, de la formation. Je dis, OK, le safety va à gauche parce que moi, je n'ai pas de responsabilité sur la passe là, mon seul gap, c'est le gap A. Parce que c'est le safety Donc, qui okay. a le running back s'il seront tracés exact. Oui, voilà, voilà exactement. Okay. Donc le gap A s'ouvre, je descends downhill, ok, on a un plaqué, ici on a un type de plaqué qu'on appelle phone boost, euh, combiné de téléphone, simplement le face mask, d'accord, sur, le, sur le, le torse du joueur, d'accord, on vient agripper derrière, on essaie de le driver euh, en arrière, on essaye d'arracher la balle. Là, le but, c'est vraiment, vraiment de rentrer avec le maximum d'impact et de faire reculer le joueur. Mm. Respectivement, le SAM et le middle linebacker. Euh, le running back est aligné de mon côté. Donc, qu'est-ce que je peux m'attendre à avoir, d'accord Donc, de mon côté, je peux m'attendre à avoir speed option. Mm. À l'opposé, je peux m'attendre à avoir inside zone, outside zone, power, d'accord De mon côté, je peux m'attendre à avoir aussi power counter plutôt, d'accord Counter, c'est… Donc, ici, on voit, on voit bien mes yeux, d'accord la clé de lecture qu'on avait chez, euh, chez New Yorker, c'était lire le bac à travers la ligne, d'accord On vous dit souvent de lire la ligne, Et mmh. de lire le bac à travers la ligne, c'est encore mieux. Euh, c'est ce donc que je ici, je suis d'accord. ici, quand on voit le jeu qui part ici, d'accord, ouais. vous pouvez voir tout de suite mon premier step. Je lis le tacle qui décroche, d'accord Donc, je vais avoir un premier step à droite. Attends, attends, parce que je suis dans la vidéo, là, je suis au ralenti. Euh, ok, donc premier step à droite, voilà, je suis là. Là on voit le gap qui est bien ouvert. D'accord, là le gap est bien ouvert, ouais. donc je vais juste sur le gap. Je ne veux pas trop m'approcher de la ligne de Screamage, pourquoi Parce que si on a un, si on a un, un jeu qui va justement à l'opposé de moi, si je vais trop proche de la ligne de Screamage et que je suis censé scrap around, donc continuer au-dessus, et que je suis dans la embourbé, en, si vous voulez, avec tous les blocs, je ne vais jamais pouvoir faire un jeu. Oui, parce que ce que tu veux, c'est pouvoir rebondir avec le running back qui va bounce jusqu'à l'extérieur. Donc là, je vais clear le gap pour être sûr que mmh. je ne pas ici, d'accord Et une fois que j'ai clear ce gap, je scrape au-dessus et je vais finir un plaqué, d'accord Voilà, ça c'est le scrap, c'est le mouvement. Ok. Et après on continue. Donc on est vraiment en squeeze, shuffle, on va essayer de rester parallèle au maximum.